voyez oui, ça fait longtemps, hein. ça fait longtemps, ça... Quoi Mais je t'ai pas parlé à toi Bon, aujourd'hui, on a plusieurs missions, les mecs, mais c'est aussi le retour de quelque chose que j'avais laissé de côté depuis euh, un bon petit mois. Nous avons euh, une visite d'un local, mais il pleut, il fait dégueulasse, et je pue du bec. Alors, euh, vous n'avez pas m'en vouloir, hein. je pense que si vous pouviez sentir cette haleine pleine de ramadan, vous m'en voudriez euh, totalement. Donc, euh, vive l'image, vive la télé. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que mission médecin... Et après, la mé le médecin, alors qu'il pleut euh, dégueulasse, on va visiter un local. Et cette fois, je crois que c'est la bonne perle, je le sens. Ça, ça va ah. Oh, oh, je te parle. Dame. <rire> Aneta, qu'est-ce que oui. tu fais <rire> <rire> Allez, je <l> <rire> Il fait dégueulasse, putain. Full seum, on est fin avril là. Coucou, regarde. Il est assez iconique celui-ci. Tu vois au moins la taille du micro. Donc on va aller embêter Thomas avant d'aller visiter euh, ce local. Dans cette vidéo, il n'y aura qu'un local. Un seul, mais j'ai l'impression que c'est la bonne perle. Je vais vous le montrer en photo juste après, mais il est assez cool. Et moi, je suis chez le médecin, donc ça y est, bien passé. C'est pour mon apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est quand t'es un peu gros. Pas forcément, mais moi, c'est mon cas. <rires> Et qu'en gros, pendant ton sommeil, des fois, à des moments, tu retiens ta respiration pendant que tu dors. Comme ça. Et puis d'un coup, dans la nuit, tu fais... Es... <gasps> Bah, C'est ce que je fais. <rire> Donc il y a des machines, il y a des machins pour pouvoir permettre euh, de réparer tout ça. C'est ce que je lui ai demandé, mais attends. Tu veux faire quoi Avec Oscar Bonjour Mais pourquoi tu gueules, Oscar, mon ami Ah, ah t'es content Ça <rire> va quoi, mon toto Coucou, monsieur Allez, montre-nous la bête. Avant, je coupe mon appareil, mon... Oh, bah le flexeur du robot. J'ai mis en pause de l'aspirateur. T'en as parlé ou pas un peu du local Non, là pas Parce du que tout. Ça fait un petit moment qu'on a. Pas du tout, pas du tout. Ça fait tout. un petit moment qu'on a, a mis un peu en pause. Là. En gros, du coup, là, on a trouvé un, bel, un beau local. Et le local, comme je le rappelle, il faut qu'on ait un local avec un peu d'espace pour que moi je puisse mettre un fond blanc pour faire de la photo. Donc là, ça me paraît parfait ici, tu vois. Là, c'est l'entrée. Là, je suppose que c'est ta pièce à toi. Ouais, c'est une deuxième pièce. Deuxième pièce avec là, je pense, une petite fermeture avec une porte ici. C'est ça. Et là, du coup, ça, je sais pas où commencer. Je suppose que c'est là. Ouais, c'est là. Avec une espèce de réserve, et là on pourra mettre stocker du coup du. Euh... En gros, si avec vous voulez, gros, sur l'annonce, voilà ouais, exactement. Je peux, là, je peux carrément faire un espace studio pour la vidéo, tu vois. C'est ça. C'est la lumière euh, directement devant toi, il faut un fond derrière ça fait un... Bah, en gros l'idéal il y a deux grandes pièces de 30 mètres carrés plus un autre espace de 30 mètres carrés donc ça fait quasiment 90 et en gros l'idéal c'est d'avoir euh, la place pour son studio photo ma place pour mon setup tu vois que je puisse foutre un setup de stream mais aussi un décor de vidéo pour les head Story et ainsi de suite tu vois que les deux ne se cumulent pas Parce que quand vous regardez par exemple les Story à l'heure actuelle c'est quasiment le décor où je viens vous parler en slip quand je joue à Call of Duty tu vois donc c'est pas terrible alors qu'avoir un décor dédié ça, ça serait beau gosse donc en plus il n'y a pas beaucoup de lumière Hum. Après, ça ressemble va pas une tanière, tu vois. Mais je pense qu'on va mettre full lumière Philips Hue ou full lumière artificielle. Ça bouge pas de l'année, on a toujours la même lumière. Et là, on sera bien, un... tu vois. C'est incroyable. Ah ouais, là, on sera bien. L'endroit plus euh, loyer, plus. Euh, C'est-à-dire que c'est 90 mètres carrés quasiment pour 900 euros par mois. Ce qui est quand même, ma foi, foronné. Le mec répondait direct et tout sur le bon coin, était, il était gentil. Je lui ai dit, ouais. je viens avec mon ami photographe, on va filmer un petit peu. Il a dit ok. Il m'a dit FaZe Ouais il a, il a, il a dit phase. <rire> à, à dy être. Mais quelle est cette bête C'est l'incroyable bête ça. Oh lolo. Si on pouvait comparer ton objectif avec le mien. <rire> Vu comme ça, je fais un petit petit eff. Ouais. Ça c'est pour prendre en photo des grenouilles ça. <rire> ça. tu vois, regarde. Ta caméra elle coûte combien Celle-ci là que t'as là. Celle la petite là Ouais. Elle coûte 800 euros. <rire> 500 euros ça. En ça j'apporte également. Vu que je suis pas en CDI, du coup je me fais pipi sur la gueule tu vois je tombe euh, moi avec ce que je veux je tombe sur des des, des trentenaires euh, genre deux cdi très très solides du forcément oui oui non mais t'es en travers. concurrence avec euh, Donc, on, depuis, depuis une semaine je te si j'ai pas mbappé dans mon dans, mon, dans, dans ton, ton nom de famille blaz, on me répond pas tu vois on s'en bat les couilles sachant que nous même pour les locaux genre on a un peu slack on l'avoue mais en dehors de slack franchement on a regardé des trucs oh les gars à lyon c'est ça des coûte soit, soit 10 000 euros soit c'est des cabanes avec de la moisissure de partout c'est ouais des clapiers à lapin c'est horrible 47 on va y aller pour pas arriver en retard let's go c'est pas nous qui sommes en retard, par contre, c'est bien nous qui sommes sous la pluie. Ouais. <rire> c'est fort de merde, je suis sous le choc, sérieux. Il n'a jamais fait autant comme ça depuis des mois. Monsieur <rire> On veut le local <rire> On est à une salle de proximité de Rocher. Bon, on va bientôt nous voir là dans... Pour bon, l'instant, il y a ce matériel stocké, c'est ça Oui, voilà. On commence en excès la prochaine. En deux semaines, on va. a... Franchement, c'est bien. Voilà. Il y a des matos, c'est... Hop. Donc un grand espace ici, grand espace à côté. Et euh, du coup il y a une réserve à côté, c'est ça Il y a une réserve au-dessus. Au-dessus au -dessus ouais, la... Ah, il y a une porte ici, d'accord. La porte des miracles. Ok, et ici y aurait oh. peut-être besoin d'un peu de... Ok. Par ah, contre il y okay. a ah, toilette ici, il y a... Franchement c'est pas mal, hein Moi j'aime bien, hein non, parce que comme je l'ai dit par message, moi je fais des vidéos sur internet et des streams, des émissions, des choses comme ça Et donc du coup c'est typique le genre de surface euh, qu'il me faut Parce que mon ami lui fait un peu de photos donc il aimerait bien mettre un fond blanc ouais, ouais, ouais. Voilà, vous comprenez Et moi j'aimerais bien mettre un bureau et avoir en plus de mon bureau un petit espace pour un décor ah, franchement c'est top hein Et il, il est disponible euh, quand euh, bah, dès que nous, on euh, Mi-Mai euh... mi Dans deux semaines c'est ça Il y, y, a, y a la fibre ici D'accord. Et donc du coup c'est 900 euros avec les charges, c'est ça C'est 900 euros avec les charges et euh, les flux aussi. Pour l'électricité. D'accord. En bas c'est vraiment propre. Hein. En, en haut c'est un peu à refaire effectivement, mais... Ah oh, la hauteur est top, c'est grand. Oh, moi je me projette bien hein, franchement, ici aussi c'est top. Bah si t'es chaud Thomas, moi je suis chaud. Hein. Ah bah écoutez, j'ai un grand intérêt pour cet endroit. C'est grand, c'est propre. Zach Nani c N-A-N-I. Je remonte un petit peu ici. Faut s'imaginer sans les vélos et tout hein. vous, vous doutez bien, ouais. je pense que pas mal. C'est propre, c'est grand, j'aime bien. Un peu du haut à retaper mais ça va se faire, en... Vous en pensez quoi vous Ici par exemple ça peut parfaitement être le studio de Thomas avec son fond blanc. À côté je peux parfaitement mettre mon bureau avec le setup de stream, peut-être limite, serve retaper un coup de peinture, mettre un décor, un truc sympa. Et puis après on peut avancer quoi, et vu qu'on est deux ça fait 400, 450 euros par mois. Ah hein, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Let's go. Thomas lui il fait des rendez-vous, il chape des clients aussi. J'allais à l'école là-bas. Tu sais que t'avais montré le gros studio à 3600 euros là. Ouais. Il y a juste en bas là. Le studio à 3600 balles est là-bas. Un studio à 170 mètres carrés. Ouais. On s'est dit, on est demandé est-ce qu'on a deux 3 potes qui pouvaient louer avec nous. On s'est dit y avait pas de potes. 3600 balles, ça commence à faire. Hein. Vrai, il va falloir lâcher 10, des likes. Hein. 10, tu vois, 10, il y a 20 mètres carrés à 10, c'était trop bien, tu vois. Non en vrai, moi là derrière, j'ai kiffé. Genre celui qu'on vient de voir c'est lourd parce que. Rien à, voir, qu vu, là, côté, hein. Rien à voir. Deux grands espaces bien distincts. Donc ça c'est top, 2 x 30 mètres carrés. Lui en termes de photo c'est le rêve. Moi en termes de setup c'est très bien, je peux y foutre un bureau avec tout ce qu'il faut foutre un coup de peinture s'il faut rajouter des petites lumières des petits trucs et ensuite il y a l'étage au dessus même sans prendre en compte l'étage au dessus je pourrais par exemple à côté du setup faire un décor ou alors au dessus taper le minimum de travaux faire un décor et les head stories et autres euh, histoires pourraient se faire là bas tu vois donc moi perso j'ai adhéré je pense qu'on va peut-être prendre lui moi je suis totalement oui, oui, oui. chaud t'es totalement chaud prenez mon argent je suis totalement chaud aussi maintenant je vais l'accompagner pour un petit truc c'est des repérages en fait là j'ai le plus gros shooting de ma vie. Et certains vous allez voir ce que c'est, ça va vous faire de l'œil, ça va vous et faire euh, de l'œil. Et du coup là j'ai trouvé le, le lieu, je vais au repérage. Parce que le 5 du coup on fait le repérage, il y a tout le monde qui vient un peu de Paris et de Nice pour euh, faire le shooting. Du coup vu que je suis de Lyon, bah, j'y vais pour euh, connaître un peu les endroits, les photos, ce qu'on faire, les prises électriques pour la, pour la partie photo vidéo. Bref. Et c'est une campagne qualitative, donc là, petit repérage d'un parking, vous allez voir. On va faire un petit tour avant de, avant de clore cette vidéo. Lyon la douce sous la pluie. Lyon la belle Lyon la magnifique Quand vous verrez une photo dans cet édifice vous penserez à cette vidéo où vous auriez vu l'exclu bon pas de la photo mais au moins du lieu c'est déjà pas mal, croyez moi que ces photos là bon pas tout le monde mais la plupart vous la verrez, on flexe un peu, on est content en vrai du local je vous jure on est content, ça c'est à côté de la tour in city regardez, là, cette tour là je casse il y a des gens qui cassent le jeûne Mais juste à côté de cette tour en fait Quand elle était encore en construction Il y a quelques années ça c'est une légende hein, Le mec l'avait posté sur Youtube euh, On va vous mettre l'extrait si vous voulez Il y a un mec qui a sauté en parachute De cette tour là C'est une des tours les plus hautes de Lyon Et un mec a sauté en parachute Un baiser Moi si je savais sauter en parachute de là gros alors euh, l'actuel yaourt mon frère hein. Allez on va voir tout ça par exemple si vous voulez une référence et si je me trompe pas H22 qui est un rappeur lyonnais il a tourné un clip devant une voiture où il kickait sale juste là oui oui hein, euh, juste besoin d'une rue pour le faire pourquoi se compliquer la vie alors je m'excuse solennellement parce que ce que je vous avais montré avant c'était nul parce que là imaginez avec euh, bon, du beau temps bien évidemment la tour toujours là et ce petit paysage ce joli paysage bon un paysage urbain on dira mais franchement euh, bon bah, bah, petite visite de toi après visite d'un local on est bien et j'espère que le travail de Thomas vous plaira quand t'as il sortira. Comme je lui ai dit, c'est un, un travail, je pense que vous le verrez tous. Ici, il y a le crayon. Ici, c'est un auditorium. Ici, c'est un hotel ibis. Euh, c'est des voleurs. Voilà, n'y allez pas. Et ici, on est dans un petit parking avec la tour qui accueille des bureaux. Et c'est sur ceci, enfin, sur ce, cette conclusion, ça permet d'enlever le masque, euh, que je vous souhaite euh, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et j'ai hâte de vous montrer la suite. Si on signe ce local, je vous montrerai sa mise en place, son aménagement. Limite, s'il y a des mecs qui sont chauds en déco d'intérieur, en travaux, là, n'hésitez pas à me contacter. Putain, mais encore! Un toit ici. Et donc, du coup, euh, je vous montrerai sa mise en place, tout ça, machin, ce qu'on va mettre dedans, comment ça va fonctionner et à quoi me servir à ce local. C'est important, ça y est, on grandit, les amis, on a plus 12 ans, tu sais. Avoir un petit endroit pour faire des vidéos, sortir un peu de chez soi et tout, c'est important. La santé mentale. Bon, des gros bisous, comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les mecs. Bisous.